Donc bienvenue à tous dans cette euh, présentation, donc on va faire un petit peu, on va partir à la chasse et on va un petit peu capturer de l'attaquant. Donc on va commencer par une intro, donc une intro qui vous dit que tous les leaders que je vais vous présenter là sont supportés par les navigateurs récents, c'est-à-dire en tout cas à mai 2022, sauf un pour, euh, pour Safari qu'on va voir en détail. Deux, tous les éléments présentés font référence à des éléments côté client, non pas côté serveur, c'est-à-dire que n'importe quel techno côté serveur peut appliquer ce que je vais vous présenter là, parce que la, la défense doit s'activer. Activé, pardon Côté navigateur. 3. Automatiquement, tout ce que je présente là, les démos, les vidéos, tout ça, ça a été fait en fait sous Chrome. Pourquoi sous Chrome C'est parce qu'en fait, d'après ce que j'ai pu voir, c'est le browser le plus euh, le plus utilisé. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'entends par euh, capturer un attaquant C'est divers éléments. C'est un S'assurer qu'en fait, il ne peut pas utiliser un asset en dehors du domaine officiel. 2. C'est s'assurer qu'il ne peut pas capturer une information quand elle est transmise. Petit 3, c'est s'assurer qu'il ne peut pas choper une information quand elle est au repos, c'est-à-dire que, que le browser est fermé. Autre point, c'est s'assurer qu'il ne peut pas envoyer une info sur un domaine qu'il contrôle. Également dans l'autre sens, notamment des scripts. Ensuite, on va poser un peu le décor. Qu'est-ce que c'est une vulnérabilité En gros, c'est pas compliqué, c'est un bug. Euh, c'est un bug en fait, qui a des conséquences au niveau sécurité. Donc en gros, quest ce qu'on entend par exploiter une vulnérabilité, c'est utiliser ce problème, ce bug dans un avantage pour en tirer parti. C'est quoi une vulnérabilité côté client, donc front-end C'est quand en fait on peut utiliser la vulnérabilité pour euh, influencer le front-end à faire une action. Modifier le DOM, faire une requête HTTP, diverses et variées. Vous allez me dire, mais pourquoi tu nous embêtes avec des vulnes côté client C'est pas, et puis il n'y a pas de remote code execution. Ouais, bah, c'est pas si simple que ça. En gros, l'idée, c'est que je vous apprends rien, c'est même plutôt l'inverse, c'est qu'automatiquement, maintenant, les applications modernes depuis à peu près 5-6 ans, elles sont extrêmement riches et basées sur du JS. Et elles contiennent de plus en plus d'informations intéressantes, notamment des tokens d'accès tout ça. Deuxième point, quand on cible en fait le côté navigateur, le côté client, le, le périmètre d'attaque qu'on peut couvrir et aussi le, le, le, le scope d'attaque qu'on qu ouvre est beaucoup plus grand. Petit 3, ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, pour les technos côté serveurs, les protections qui sont mises en place, activées par défaut ou dispo, commencent à être hétérogènes, ou même maintenant sont hétérogènes, quelle que soit la techno. Par contre, côté client et framework JS, c'est très variable. Donc, maintenant, on va se dire, comment je peux tacler une vulnérabilité Alors, on peut bien sûr, c'est le cas super évident, là, fixer. Voilà, merci, euh, Captain Obvious. Donc là, la vulnérabilité disparaît, mais il y a aussi des fois un deuxième cas c'est on peut la fixer de façon partielle, c'est-à-dire à la rendre non exploitable ou très difficilement exploitable. C'est une autre manière de faire. Alors vous allez me dire, oui, mais l'option 1, la plupart du temps, c'est la plus recommandée. Oui, mais ce n'est pas tout le temps possible. Pourquoi C'est le fameux plis fixe dans les rapports de Pentest. En gros, c'est qu'est-ce qui se passe derrière le fait de, de patcher une vulnérabilité Petit 1, il faut déjà comprendre où elle est. parce que enfin, C'est quoi le problème et où il se trouve dans le code Petit point numéro 2, c'est qu'il faut corriger. Mais je ne vous apprends rien, corriger à l'arrache, généralement, c'est pas bon. Donc l'idée, c'est vaut mieux prendre, l'idée c'est de, de, ça demande du temps, en fait, de, de, de faire la correction, de la tester et tout ça, et être sûr qu'on n'a pas fait pire que mieux. Donc tout ça, ça fait qu'il nous faut du temps. Le problème, c'est que le temps, on ne l'a pas forcément là maintenant, quand il y a vulne. Donc ce qui se passe, c'est que c'est là que les headers de sécurité peuvent venir pour nous permettre d'acheter du temps, pour nous permettre justement de, de regarder un petit peu à tête reposée, euh, bah, qu'est-ce qui est, euh, où est le problème, tout ça, et en ayant nous permettant de, de diminuer le, comment dire, la probabilité que le, la vulnérabilité soit exploitée parce qu'en le rendant plus, plus complexe. Maintenant, on va passer à notre, le browser qui est notre allié depuis quelques années. Pourquoi Il faut savoir que maintenant, le, enfin, en tout cas le navigateur récent, embarque euh, tout un panel de, de protections qui sont euh, diverses et variées. Alors, ça fait référence par exemple à des attributs de sécurité sur des cookies, ça peut être des, des isolations au niveau système, tab et autres, des pré d'isolation, Ça peut être des sandbox d'exécution comme du JS. Ça peut être aussi euh, des, euh, des, des API JavaScript et tout ça. Et c'est aussi notamment le système d'auto-update et en plus. Mais il y a aussi un point, c'est les headers, d'où sa présentation. Alors le petit problème avec le browser, c'est qu'il bouge vite, ce petit malin. C'est qu'en gros, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de releases. Notamment, comme il y a maintenant le système dauto update Exemple, dans le cas de Chrome, il y a, il y a plusieurs releases par mois. Notamment, là, c'est pas étonnant de voir une à deux releases par mois. Donc, le truc, c'est qu'on se dit souvent, quand il y a ça, bah, comment je fais pour savoir, à l'instant T, c'est quoi les, les protections qui sont disponibles C'est quoi la bonne config C'est quoi, euh, comment faut les utiliser euh, Par quel browser c'est supporté Donc, dans ce cas-là, qui c'est qu'on appelle Non parce que pour une fois, ce ne sera pas Musclor. Seul la Ref. Donc le truc, c'est que pour ça, il y a un projet WASP qui a été créé, enfin maintenant une paire d'années, et qui permet, donc c'est sa vie, son œuvre, c'est vraiment d'aller ben, voilà, chercher cette info, regarder, faire des POC, faire des tests, regarder, documenter, tout ça, pour fournir l'information à un seul endroit afin de, de vous restituer ce genre de choses. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quatre cas pratiques euh, de situations dans lesquelles un header peut aider. Cas numéro 1. Alors dans le cas numéro 1, en fait, il faut se mettre dans le cas où j'ai le site de mon entreprise et j'ai mon app qui, qui, est, qui est déployée sur le même serveur. Enfin, ou en tout cas, le même, quasiment le même domaine. Et ce qu'il y a, c'est que le protocole sécurisé et non sécurisé, HTTP, HTTPS, est activé pour les deux. Mon problème, c'est comment je fais pour m'assurer que quand un client accède à l'application, il accède forcément de façon sécurisée parce que le but, c'est que autant le site on peut en HTTP, par contre, mon application, par exemple le web banking, c'est un peu plus. Je ne le sens pas en HTTP. Donc là, le header qui peut, qui peut aider, il s'appelle Strict Transport Security. Son job, il est simple c'est de s'assurer que dès qu'une requête est faite à un domaine, elle est faite forcément sur le, la version sécurisée. Donc en fait, ce header-là, une fois qu'il a été vu, sauf bien sûr à l'option l'autre que je ne développerai pas ici, mais vous avez un lien. En fait, une fois que le browser a vu ce header, il va savoir que dès qu'il doit aller vers un domaine, il le fera automatiquement en... avec la version sécurisée. Donc, comment ça se caractérise dans le comportement c'est une fois qu'il a vu un domaine, la prochaine fois que quelqu'un va taper l'URL ou alors euh, qu'un qu qu lien, qu'il va cliquer sur un lien ou qu'une re ressource va être chargée, il va dire « Ok, ce domaine-là, il doit être en sécurisé. » Donc, il va changer le protocole avant même de faire une communication réseau. Donc, il n'y aura aucune communication qui sera faite sur la version non sécurisée. Donc, ça, c'était pour la partie « Comment je m'assure que euh, quand on cause avec mon application, c'est obligatoirement sur la version sécurisée. » Maintenant, on va prendre un deuxième cas. J'ai en fait un petit malin qui fait du phishing et qui s'est dit plutôt que de s'amuser à copier toutes les ressources de mon site, il les charge directe directement depuis mon domaine. Donc là, vous voyez à gauche le site officiel et à droite le site un petit copié. Donc si on regarde le site officiel, on se rend compte que, il, par exemple, entre autres, il charge un fichier qui s'appelle webflow.js qui lui sert à faire euh, notamment son design. Donc ça, c'est le site officiel. Et si on regarde le site de phishing... Ben, on se rend compte en fait que ce petit malin, ben, il charge directement la, la ressource depuis ben, le site officiel. Donc là, l'idée, c'est comment je fais pour éviter qu'en gros, euh, mon, mon domaine soit open bar. quoi, Qu'en gros, qu'on puisse charger les ressources, donc ressources, c'est-à-dire images, styles, euh, scripts, depuis chez moi. Alors là, le header qui peut aider, c'est cross origin ressources, policy Je l'appellerai corps parce que c'est compliqué à prononcer. Donc l'idée c'est quoi C'est de définir en fait une policy qui permet fait de dire ces ressources-là, on ne peut les charger que depuis soit mon origine, mon site, ou mon, enfin mon origine, mon site. C'est de la notion différente et en fait l'origine est plus restrictive que le site. Cross-origine, en fait, la police, c'est en gros, c'est comme s'il n'y avait pas de header. Donc l'idée, c'est quoi C'est que, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la requête HTTP partira. Hein. Donc c'est juste la, la façon dont le browser va traiter la réponse qui sera différente. On va le voir ici. Cas numéro 1, euh, dans le cas, donc là, je, je, le domaine le d'attaque, domaine c'est euh, regatod.local. Le, le site officiel, c'est regatod.roq. Donc on se rend compte que là, bah, il fait la requête pour charger l'image. L'image s'affiche, il n'y a aucun problème. Parce qu'en fait, il n'y a pas le header corp. Maintenant, si on ajoute le header corp, bah, ce qui se passe, c'est que le browser il va dire, OK, il va faire la requête, il va recevoir la réponse, il va dire, tiens, il y a le header corp, same origin. Et il va dire, ah mais attends, attends, t'es gentil toi, mais attends, le, le domaine sur lequel tu es, là, c'est pas, enfin, l'origine que tu es là, c'est pas sur le même origine que tu as appelé. Donc, OK, non, mais je te refuse l'accès à l'image. Donc, l'image, en fait, elle est pas... En fait, la, la, réponse est, la, la réponse est traitée par le navigateur, mais la ressource n'est pas mise à disposition de l'application, du code JS, en tout cas, qui est, du côté client qui est exécuté. Est, en fait, elle est bloquée. Tout ça avec un header. Donc, on va passer maintenant à un autre cas qui est le cas du logout. Donc, le cas du logout, c'est notamment, en fait, c'est le cas où on veut euh, faire le ménage dans le navigateur. Pourquoi C'est notamment le cas où on a fini, le client a fini, euh, fini une session et il se délogue. Pourquoi c'est important Parce que... Euh, ben, quand un, dans un navigateur, il peut contenir des informations, que ce soit au niveau d'un cookie, au niveau du le, le session ou local storage. Et il peut également contenir des informations dans, exemple, le cache. Exemple, si vous avez accédé à un PDF, vous avez téléchargé le, le, votre RIB, votre revenu bancaire avec le PDF, tout ça. Et ça, normalement, ça reste dans, en fonction des, de la configuration du cache. Ça peut, être, ça peut rester dans, votre, dans le cache de votre navigateur. Et quand votre browser il est fermé, ben, les, les fichiers de cache sont encore sur le disque. Donc l'idée c'est comment mon, mon, mon problématique c'est comment je fais pour m'assurer que quand la personne fait logout, ben, le, je laisse un navigateur dans un état qui est euh, clean, c'est-à-dire en fait que voilà il n'y a aucun programme à l'extérieur du navigateur qui peut accéder aux fichiers aux fichiers de navigation de, le, de, de la personne, que ce soit les cookies, le storage et autres, ou le cache. Donc là le header qui peut aider, c'est il s'appelle pardon clear site data. Alors, ce header-là, il n'est pas supporté par Safari, en tout cas à l'heure actuelle. Et euh, comment on le configure C'est-à-dire qu'on va lui dire quel type de conteneur il doit en fait, nettoyer au moment en fait, où on lui envoie le, ce, ce header-là. Ça peut être, il peut y en avoir trois à l'heure actuelle. Le cache, le cookie ou storage. Storage, ça inclut le session et le local. On ne peut pas différencier les deux. C'est les deux. Donc, on peut lui dire, c'est interchangeable, on peut dire soit un, soit les trois, soit les autres. Et on lui dit en fait euh, celui qu'on veut nettoyer. Donc, comment ça va se matérialiser si vous vous rappelez mon exemple, j'avais fait la requête et on voyait encore dans, dans, mon, dans, la, dans, dans le browser bah, le, le, la valeur dans, dans le storage. Si maintenant on regarde comment ça se matérialise, bah, une fois qu'on a envoyé cette requête là, ce qui se passe c'est que euh, bah, une fois que la, la, la réponse va être traitée par le navigateur, il va directement faire le ménage sans que le navigateur soit fermé, c'est-à-dire qu'il reçoit la réponse, boum, il fait le ménage, bien sûr, pour le domaine qui, qui envoie la réponse. Et là, on se rend compte qu'il bah, a nettoyé, bon, le cache, je ne l'ai pas montré là, mais euh, vous l'avez dans les vidéos, mais euh, il a nettoyé les cookies et il a nettoyé le storage. Donc là, euh, n'importe quelle application qui accéderait, application c'est en dehors du navigateur, qui accéderait en fait euh, au fichier du navigateur, euh, une fois que le, le logout a été fait, il ne pourrait pas accéder à l'information parce qu'il ne reste plus rien. Donc, on voit, ça nous permet justement de, de s'assurer qu quand on fait un logout, ben c'est en tout cas d'un point de vue client, on n'a laissé vraiment aucune trace. Notamment, Et c'est surtout important pour tout ce qui est euh, exemple cache parce que ça, ça peut être à moins de retrouver des fichiers. Maintenant, on va passer au dernier cas. Et c'est vraiment là, là, là, là, là, là un cas extrêmement intéressant. Alors... On est dans un cas où on a, une, on a la, notre site qui permet, en fait, d'injecter. Il y a une fonctionnalité qui permet d'injecter du code JavaScript et de l'exécuter dans le contexte de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on peut exécuter du code JavaScript dans, euh, arbitraire, bien sûr, depuis euh, dans le contexte de l'utilisateur. c'est-à-dire, on peut faire euh, ce qu'on veut. En tout cas, d'un point de vue JavaScript. Donc, son petit nom, généralement, c'est Cross-Scripting. Désolé, son petit nom, c'est XSS. Hein. Et, bien sûr, parce que sinon, ça serait bien sûr trop drôle, on ne peut pas toucher à l'application. En gros, c'est non, non, vous ne déployez pas l'application, vous ne la patchez pas, euh, il voilà, est, est, est, y a des cas où ça peut arriver. Donc là, le cas, c'est qu'on se dit, euh, comment je fais pour éviter qu'on puisse faire n'importe quoi dans la session de mes utilisateurs sans toucher à l'application côté serveur Alors là, si on prend mon exemple de mon application, pour faire un petit focus, on se rend compte que ben, là, on peut injecter du JavaScript, et on peut, en fait, injecter, par exemple, ce genre de ligne qui, en fait, utilise le fetch de JavaScript qui est fourni par le navigateur pour envoyer le token d'accès vers un domaine, que je, enfin, vers un domaine, un site que, que je, que je, sur lequel j'ai le contrôle. Et on se rend compte que bah, l'attaquant, dans ces cas-là, lui, bah, il, reçoit, il reçoit le token d'accès sur son site où il écoute. Donc l'idée, c'est comment je fais pour, sans patcher l'application, rendre euh, cette, ce problème-là, alors, si possible, non exploitable, ou alors très difficilement. Alors, là, le header qui, va, qui vient à notre secours, il s'appelle Content Security Policy, son petit nom, c'est CSP. Alors, il est extrêmement puissant, et en fait, euh, il permet vraiment de définir, dans un navigateur, vraiment comment, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec la réponse HTTP qu'il va recevoir mais que ce soit en termes de sur des images, des scripts, des polices, euh, des styles, euh, de la façon à, à quel niveau dans, dans, dans la rue on va pouvoir le faire, c'est extrêmement puissant. Le revers de la médaille, vous en doutez, c'est qu'il peut, peut être un peu complexe à dompter. Mais le côté positif, c'est que, quand on, on va le voir par la suite, mais quand on parle de security policy, il faut savoir que généralement, quand on fait une CSP, c'est incrémental et on va le voir. Donc, quel est son format son format, c'est des directives. Une directive, elle va s'appliquer, euh, par exemple, au script, aux images, au euh, style, aux euh, polices, au plugin, mais maintenant, c'est plus supporté. Et on va dire pour la directive, des instructions. Instructions, ça va être qu'est-ce qui est autorisé Parce que, enfin, en tout cas, oui, de, depuis où c'est autorisé et comment c'est autorisé Et on peut répéter ça autant de fois qu'on veut pour constituer, en fait, une collection de directives, c'est une policie. Donc, je vous ai mis quelques, quelques un, deux exemples pour qu'on puisse donner une base de discussion, enfin, en tout cas, de, de présentation. La première policy, par exemple, elle va dire « Par défaut, toutes les ressources ne peuvent être chargées que sur le domaine courant. » Sauf Et, en, et en, en complément, pour les scripts, on peut les charger également depuis un CDN de chez Google. En tout cas, celui en question. La seconde, enfin un peu plus loin, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit « Ok, par défaut, c'est le site courant. En plus, les polices, on peut les charger depuis hein, les fonds de chez Google. » En supplément, euh, le site ne peut être framé, on va dire embarqué dans une iframe, que depuis le domaine courant. En gros, il n'y a que le site qui peut se framer. Et encore en supplément, j'adore ce mouvement, c'est... Euh, euh, dès qu'une iframe ou une frame sera créée, le mode sandbox sera activé par défaut. Le mode sandbox, c'est-à-dire que c'est le mode, en fait, quand une frame se charge, ben, par défaut, le JavaScript est désactivé et il y a plein de, choses, plein de contraintes qui sont faites que, que l'arbre le, le, d'homme qui, qui, qui est exécuté dedans, il a vraiment beaucoup de contraintes. Donc ça, c'était des exemples de policie. Donc maintenant, on va revenir à notre problème de, de XSS, si vous me permettez. Donc, bah, on a découvert ce petit header qui paraît sympa. On s'est dit, bah, tiens, on va l'utiliser. Hein. Donc, euh, bah, on a commencé à l'utiliser. On s'est dit, tiens, je vais mettre une policy. Donc là, default self, script self et unsafe online. Unsafe online, c'est quoi Ça veut dire, je vais quand même permettre d'injecter... Euh, du code dans des balises de script. Pourquoi Parce que bah, c'est là que je disais qu'une qu CSP, c'est incrémental. C'est qu'en fait, généralement, on ne fait pas une CSP à par défaut, sinon on casse tout. Il n'y a plus rien qui marche. Donc l'idée, c'est qu'on va commencer par dire, bah, je vais commencer par restreindre, on va dire, l'infiltration et l'exfiltration de données. Donc là, bah, c'est pour ça que via self, on définit ça. Et je vais laisser le script inline pour commencer à, à aller de plus en plus loin. Donc là, c'est vrai que là, à ce stade-là, l'envoi du token vers un site de l'attaquant, c'est traité. Donc là, on pourrait se dire... Nickel Pas tout à fait. Pourquoi ben Certes, l'attaquant ne peut plus s'envoyer de données chez lui, donc dans le schéma initial, c'était les deux éléments du bas. Par contre, il peut faire une requête, comme en fait, il s'exécute dans le contexte de navigateur du user, il peut très bien en fait encore faire des requêtes vers un service de l'application. Ici, dans notre cas, c'était pour créer un user et lui permettre d'ailleurs d'avoir un user. Donc là, en fait, on a un cas où une attaque mise à jour, ben, on ne la traite pas. Donc, c'est pas grave. Une CSP, c'est incrémental. On va en refactorer notre travail, il n'y a pas de souci. Donc là, on revient à la charge, et on se dit, ben tiens, maintenant, ok, j'ai une bonne maturité, je retire le script inline, parce que j'en ai plus besoin. Et bien là, avec ça, j'ai fait le dernier pas, et là, on se rend compte que ben, mon attaquant, il peut mettre un script, il ne sera pas exécuté. Et parce que le browser l'a bloqué, donc là, on voit bien qu'il n'y a pas de requête à mon, à mon fichier PHP pour créer le euh, user, mais on voit... Que le, que le navigateur a mis une erreur dans, le, dans la console en disant « Non, non, non, non, ton code script, je ne l'exécute pas parce qu'en fait, tu as, tu, as violé, là, une, tu as violé une policy, une contrainte de sécurité. Donc, je ne l'exécute pas. » C'est-à-dire qu'à ce stade-là, j'ai une faille XSS dans mon application, mais elle est difficilement, ou voire même, enfin, ou en tout cas, difficilement exploitable. J'aime bien dire difficilement parce qu'on pourrait dire là non, non exploitable, mais il y a toujours un bypass. Ce qu'il y a, c'est que le niveau de travail nécessaire est plus élevé qu'avant. Donc là, on se rend compte que plutôt que de partir en panique et faire un patch un vendredi à 18h, on peut se dire, eh les gars, on dit au mec de la sécu, hé eh mon gars, tu te détends, t'arrêtes de nous faire une syncope, là, tu me fous la paix pour le week-end. Donc là, l'idée, c'est qu'on met ce header-là, tranquille, et on prend le temps de bosser un peu sur l'application pour se dire, euh, comment, on refait ça, comment on peut regarder à la faille côté serveur En fait, je viens de faire une démonstration comment envoyer chier un mec de la sécurité. Je suis assez fier de moi, quand même me faire tabasser lundi donc alors quelques key points alors les trois mots de la fin premièrement gardez en tête que le navigateur est votre allié et qui contient tout un panel de sécurité qu'on peut utiliser point numéro 2 alors la sécurité c'est pas c'est pas magique non enfin le, acheter les, les leaders de sécurité c'est pas magique non plus hein. ça va pas transformer votre application en truc sécurisé par défaut non mais il faut garder en tête que ça peut réduire de façon significative l'exploitabilité d'une vulnérabilité. Et en sécurité, l'exploitabilité d'une vulnérabilité, c'est une notion très importante. Parce qu'une vulnérabilité qui n'est pas exploitable, bah, on n'en fait pas grand-chose. Et c'est tout le temps cette notion d'exploitabilité qui est importante à garder en tête. Dernier point... Ben, gardez en tête que le header, ça peut vous permettre d'acheter du temps. Donc en gros, de surtout, bon, qu'est-ce que ça veut dire Baisser le niveau de stress, dire « Ok, on va prendre le temps de regarder, d'analyser le problème, de patcher, de faire des tests, de faire des tests de non-régression, tout ça. » Donc ça permet de baisser en température et de pouvoir regarder un peu ce qui se passe. Dernier point, là je vous ai montré quatre traders pour vous montrer en fait quatre situations, mais il y en a plein d'autres qui peuvent être utilisées. Je vous renvoie vers le, le, Wasp, le, le projet Wasp qui veut, vous en montrera, montrera d'autres. Excusez moi. Comme d'habitude, tout ce qui est commentaires, feedback et retour est plus que bienvenu. Alors, pour aller plus loin, ce que j'ai fait, c'est que euh, bah, je n'ai pas fait les démos live. Je n'ai pas envie que ça parte en vrille. Donc, automatiquement, j'ai fait des vidéos pour vous montrer des exemples pour, euh, bah, parce que pour aller un peu plus loin ou des éléments un peu plus, un peu plus précis. Donc, euh, c'est dispo sur le GitHub. Voilà. À ce stade, Pyro, c'est mon adorable petit chien, et moi, nous sommes prêts pour euh, des questions un peu sneaky. Voilà. Donc, euh, moi, en tout cas, j'ai fini à ce stade et j'attends vos questions avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions Oui. Oui, Michael Alors, oui, j'en ai un. C'est euh, comme en sécurité en général c'est y aller étape par étape. Généralement, ce que j'aime suggérer, c'est de dire. En premier, on va commencer par réduire le fait de pouvoir envoyer des informations à l'extérieur et d'en injecter de l'extérieur, enfin en gros, d'envoyer vers l'extérieur et de charger depuis l'extérieur. Pourquoi je dis ça Parce que si un, atta un attaquant n'est pas capable d'envoyer une information chez lui, ni de charger un contenu de l'extérieur, c'est-à-dire qu'en fait, il va devoir, dans le cas du JavaScript, avoir devoir faire son payload de manière, dans la taille du champ qui est indiqué. Donc ex exemple, imaginez vous avez une injection dans le champ de type, je sais pas moi, adresse email, et que vous avez dit, c'est maximum 50 caractères, il doit arriver à faire une injection pour faire ce qu'il veut, en 50 caractères, à la place de faire un script et load l'ode et d'aller le chercher depuis... Euh, voilà. Une fois que ça, ça marche, que, que ça casse pas, que ça casse pas la prod, prochaine étape, on, je sais pas, par exemple, bah là maintenant, on, on retire le inline, autre étape, on commence à réduire peut-être les styles et tout ça, c'est d'y aller étape par étape, et tout doucement, là, on, la sécurité applicative... C'est pas une course, c'est pas un sprint, euh, c'est pas un sprint, c'est un marathon. J'en fais pas, donc c'est pour ça que je me trompe. C'est en, en mar un marathon, donc prenez votre temps. Il vaut mieux t'en mettre une, une qui, qui est un peu large, mais qui réduit en fait l'injection, les IO, que mettre un truc tout restreint qui casse tout ou n'en mettre rien du tout. Est-ce que j'ai répondu à la question Est-ce que vous avez d'autres questions Oui. Non, il s'applique en fait sur le domaine, admettons que tu envoies ça vers euh, euh, mon site.regettod.eu, ben en fait il va cleaner tous les éléments qui ont été délivrés par le domaine mon site.regettod.eu. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est bien de le mettre sur le service qui fait votre logout. Par exemple, quand, si, si vous avez un service qui fait un logout, c'est bien de le mettre pour ce domaine là, et si vous êtes sur un token qui est disponible sur plusieurs domaines, ou qui a, ou qui a accès à plusieurs domaines, il faudra le faire pour chaque fois quoi. D'autres questions Petite information, tout le contenu là, il est, il est sur le GitHub du projet, euh, c'est-à-dire les, euh, les fichiers, que ce soit les fichiers, le PPT, le PPTX, il est fourni. Donc en gros, tout c'est là, c'est librement utilisable, modifiable à merci. Tout ça, c'est pour vous. Voilà.